Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des différents secteurs d'application de la réalité virtuelle qui sont en plein développement. Premier domaine, bien entendu la simulation au sens large, j'avais par exemple une expérience de parapente en VR en salle. Deuxième domaine, la simulation et le suivi d'interventions médicales et chirurgicales dans le cadre d'opérations complexes. Troisième domaine, dans la continuité des jeux vidéo sur écran, la salle d'arcade en mode VR qui permettra à plusieurs joueurs de s'immerger ensemble totalement dans différents univers de jeu en mode interactif et de revoir leur exploit filmé. Quatrième domaine, des salles virtuelles d'essayage de vêtements prêts à porter aux balades dans les rayons de supermarché pour faire ses courses journalières, le VR commerce est en plein développement. Cinquième domaine dans le domaine immobilier, la visite avec un casque VR de futurs appartements ou maison devient de plus en plus courant pour une meilleure appréhension des lieux et de l'espace. En conclusion, la VR par son développement technique commence à s'appliquer dans ces différents secteurs de la vie courante mais aussi professionnelle.